ich dachte, Physik ist wahnsinnig schwer, schwer als alles andere, und das weiß ich nicht, ob ich das kann. Dann bin ich aber trotzdem in die Richtung gegangen, und das hat einfach von Anfang an Spaß gemacht, und das hat sich gezeigt, dass ich da äh, auch äh, mithalten kann. Und, äh, und so hat sich die, äh, hat, haben sich die Dinge entwickelt, und im Laufe des Studiums habe ich dann immer mehr von der Teilchenphysik mitgekriegt, äh, und äh, auch die Möglichkeit irgendwann erhalten, als Stern zu gehen, als als relativ junger Student, das war ein richtiger Motivationsschub, dann in Teilchenphysik weiter zu gehen und wirklich in dem Gebiet zu bleiben. Since I was a kid, I was very curious, and somehow the answers that satisfy best my curiosity were about physics and about the universe and about um, the beginning of things, and that's what I was drawn more into. So I Uh, and uh, still, you know, it's something where I can put my mind into for hours, and I can, uh, and and I'm, you know, drawn into what are the answers and trying to get more out of that. So that's that was mainly the reason. So curiosity, that's what made me a physicist. And and I like big machines. If I I like when I was a kid, big airplanes and big big machines and that uh, really excited me so uh, particle physics uh, is between both things it's between asking for you know uh, what are the smallest things and you know how small you can get into into matter and you know and how was the beginning of the big bang at this i mean what was the, be the beginning of the universe if there was a beginning so that with machines it was just all perfect <laughs> Si j'avais une fille qui me proposerait de commencer ses études en physique aujourd'hui, est-ce que je l'encouragerais La réponse est oui. Euh, évidemment, j'aurais confiance en ma fille, en ses capacités intellectuelles, parce que la, euh, la physique est un challenge intellectuel de première ordre. Euh, il est difficile de comprendre la nature, il est difficile d'apprendre le langage dans lequel on se parle, la mathématiques, tout cela est abstrait. Euh, ça reclame euh, euh, des, des capacités intellectuelles euh, importantes et aussi une persévérance, parce qu'on n'apprend pas tout cela du jour au lendemain. Il vous faut jusqu'au bachelor déjà trois ans d'études, dures, euh, difficiles, à, à chaque université qui se respecte. Euh, les, les taux de non-réussite ne sont, sont pas négligeables. Euh, et ensuite, il y a deux ans de, bachelor, de, de master qui... qui qui vous amène à un doctorat. Normalement en physique des particules, c'est un doctorat qui s'en suit. Tout cela décrit la carrière classique d'un physicien académique. Ce n'est pas la seule carrière ouverte aux physiciens, loin de là. À peu près la moitié de nos, de nos ressortissants décident, après leur master ou après leur doctorat, d'aller ailleurs, aux banques. Il y a même un chef d'orchestre. Il y a toutes sortes de carrières qui s'ouvrent à un physicien, et ceci est dû au fait que l'on est entraîné à analyser à fond les questions abstraites ou concrètes, euh, que l'on a euh, une méthodologie scientifique, euh, que j'appelle toujours la mère des sciences, hein, c'est notre approche à la nature qui, euh, qui s'applique à n'importe quelle autre science aussi, et euh, que l'on a euh, aussi euh, appris de communiquer et de collaborer. Euh, il y a une hiérarchie en physique qui est relativement plate, euh, il n'y a pas cette pyramide là où le professeur est dans la... il dit aux gens quoi faire, non, non, loin de là, on travaille ensemble euh, euh, ces méthodes-là d'une hiérarchie relativement plate euh, sont très très bienvenues aussi à l'industrie et je crois que même euh, l'industrie a encore des, euh, des choses à apprendre de nos, de nos méthodologies euh, où le consensus et la discussion sont au cœur de, de, de, nos, de nos processus de décision. Es gibt mehrere Aspekte, die sehr interessant sind am CERN und an der Teilchempsie allgemein. Einerseits geht es einfach darum, dass es, dass es um die grundlegenden Fragen geht. Also, was sind wirklich die grundlegenden Bausteine der Materie, was sind die grundlegendsten Kräfte und auch dieser enge Zusammenhang zur Kosmologie, zu den, zu den Ursprüngen des Universums. Also, dass man da wirklich an der vordersten Front der Grundlagenforschung arbeitet, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der begeistert. Ein anderer wichtiger Aspekt ist, dass man auch mit der Infrastruktur umgehen muss, die am Limit der, der, der möglichen Technologien stehen, also wiederum mit Beschleuniger und Detektoren. Und ein dritter, sehr interessanter Aspekt ist einfach, Am CERN, in der Metallmusik, hat man es ständig mit vielen Leuten aus der ganzen Welt zu tun. In großen, kleinen Kollaborationen, Und dieser Mix von Kulturen, Sprachen, äh, Vorwissen, Charakteren, Kulturen, der ist einfach zusätzlich zur reinen Wissenschaft wahnsinnig spannend. I I followed my interest. I followed what I thought that it was uh, what I wanted to do, and I push myself a little bit more to think, okay, but I can do this. I can do it better, or I can. And I push myself to places where I was uncomfortable or where people told me that I would not. Be comfortable in, and um, and I enjoyed it. I mean, I enjoyed, and I, I mean, I still enjoy it. So it, uh, I think, that's I. I never made a conscious decision that I wanted to be a professor or that I wanted to be a physicist, but it just happened. I just let my career follow me, and I keep pushing me step by step. Regardez euh, les premiers 40-50 ans en physique des particules, quand j'ai fait mes études, le modèle standard n'existait pas. Euh, on ne connaissait pas les quarks. Euh, on n'avait aucune idée de ce qui se trouvait à l'intérieur du proton et du neutron. Euh, toute la, la, la, la gamme de théories aussi, les forces du, du modèle standard, les, les, les interactions faibles, les interactions fortes, euh, les interactions électromagnétiques étaient à peine comprises. Euh, on a fait des, euh, des progrès phénoménales pendant cette période-là. On a découvert plein de choses, euh, mais plein de choses restent à découvrir. découvrir. Euh, on est loin d'avoir fini. Euh, on a, avec nos méthodes, compris 5% du contenu de l'univers euh, et les autres 95%. Vous croyez que ne va jamais découvrir ce, de quoi il s'agit? Non, je crois que je suis convaincu que l'on a tous les moyens de notre côté pour attaquer ces questions et que l'on va faire des... Euh, et des progrès encore plus phénoménaux dans, le, dans, le, dans les 40 ans qui vont venir. Alors je peux qu'encourager euh, les gens à sinon euh, s'y mettre eux-mêmes, au moins suivre très très attentivement ce que, ce que l'on va encore découvrir.